Bonjour les amis, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer les bases pour devenir trader et en vivre. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout dans le contexte actuel. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont devoir euh, trouver d'autres sources de revenus. Alors le trading, effectivement, est une possibilité de gagner beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas non plus vous faire d'illusions. Ce n'est pas avec euh, 1000 euros au départ que vous allez devenir millionnaire euh, d'ici quelques mois. Donc, par contre, il est très possible de gagner beaucoup d'argent avec la bourse, mais en procédant étape par étape. La première chose, bien sûr, c'est de suivre des formations, parce que si vous cherchez par vous-même, vous allez peut-être mettre 10 ans avant de commencer à avoir des bons résultats. Donc, il y a pas mal de traders qui ont suivi ce genre de, de, de parcours, mais euh, si vous voulez gagner des années et arriver à gagner rapidement de l'argent, ben, il faudra passer par l'achat de formations qui vous permettront donc d'évoluer beaucoup plus rapidement. Parce que ce n'est pas à l'école, ce n'est pas à l'université que vous apprendrez à devenir trader. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, ce ne pas les diplômes qui vont vous, vous faire de vous un bon trader, contrairement à ce que certains prétendent et qui font valoir leur diplôme. Donc un diplôme, ça ne sert absolument à rien pour devenir un trader. Le trading, ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend en pratiquant, en appliquant des méthodes que vous apprenez dans des formations. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, vous devez passer d'abord par l'achat de formations. Il y a pas mal de formations euh, sur Internet. Il y en a des mauvaises, mais il y en a heureusement des bonnes aussi. Donc, à partir du moment où vous avez une bonne formation, eh bien, vous devez... D'abord tester un petit peu sur un compte de démonstration et puis commencer à trader avec un compte réel de 1000, 2000, 3000 euros pour arriver à trader réellement de l'argent et que l'aspect psychologique de, des gains et des pertes d'argent de, de, en faisant du trading soit quelque chose de concret pour vous. Alors petit à petit, il faudra essayer d'augmenter le capital de votre compte parce que ce n'est pas en augmentant le risque que vous arriverez à avoir des bons résultats. Et pour ça, pour arriver à avoir du capital, euh, il n'y a qu'une manière que je connaisse en tout cas, c'est de commencer à trader de manière régulière et prudente avec votre petit compte de 2000 euros par exemple, et arriver mois après mois à faire des gains, à avoir une courbe régulière donc de gains. Euh, en suivant bien sûr euh, la méthode que vous avez apprise. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir montrer ça à des personnes qui seront intéressés, bien sûr, de faire fructifier leur argent. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, trouver euh, un bon rendement pour de l'argent, c'est quasiment impossible. Le maximum que vous pouvez trouver, c'est 2, 3, 4, 5%. Et encore, c'est très difficile à trouver. Si vous mettez votre argent sur un compte bancaire, ben, il ne vous donne même plus 1%. Donc, vous perdez de l'argent en, en, en, en, en le laissant à la banque. Donc, des gens, euh, ont beaucoup d'argent, il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'argent actuellement et qui cherchent à pouvoir placer cet argent avec un bon rendement. Si vous arrivez, vous, à faire euh, du 10, 20, 30 de rendement sur une année ou, ou plus, eh bien, il est clair que vous allez avoir énormément de gens qui euh, seront intéressés par cela. Donc vous-même, vous, vous n'avez pas besoin d'avoir un bon capital au départ, ce que vous avez besoin, c'est de devenir un bon trader régulier en qui on peut avoir confiance et en qui les gens qui ont de l'argent peuvent euh, se fier et de cette manière-là, ils vous confieront de l'argent, vous pourrez faire des gains de manière régulière et partager avec eux les gains. À ce moment-là, vous allez pouvoir même devenir peut-être un jour millionnaire, mais en tout cas, gagner euh, certainement 5 000, 10 000 euros par mois, euh, une fois que vous serez devenu un bon trader, et que vous arriverez à trader quelques centaines, voire quelques millions d'euros. Euh, donc, euh, à ce moment-là, euh, ça vaut la peine, vous gagnerez tout, tous les mois euh, beaucoup d'argent. Mais il faut procéder étape par étape. Donc si vous suivez une bonne formation, que vous avez des bons résultats, que vous pouvez les montrer euh, sur 6 mois, 1 an, 2 ans, et bien à ce moment-là vous allez pouvoir euh, commencer à contacter des personnes comme moi ou d'autres personnes qui ont des structures déjà en place et avec des traders d'expérience et qui peuvent vous encadrer et vous amener euh, à vous aussi des, des capitaux. Mais pour ça, donc, vous devez d'abord vous apprendre une méthode de trading efficace et euh, pouvoir montrer donc, que vous avez sur un, sur un petit compte de 2000-3000 euros eu des résultats réguliers, positifs pendant euh, quelques mois. À ce moment-là, vous pouvez partager cela, montrer et euh, on peut vous aider à trouver donc, des capitaux ou à intégrer une structure euh, où vous aurez un encadrement et où vous pourrez donc euh, gagner très bien votre vie. Donc le trading est certainement quelque chose à prendre en considération actuellement avec les problèmes qu'on connaît dans l'économie actuelle. Il y a énormément de gens qui vont devoir changer de métier. On sait que c'est difficile dans, dans, dans tous les, tout ce qui est artistique, la musique, etc., la restauration, l'hôtellerie. Donc il y a des tas de gens qui vont se retrouver en difficulté. Et je pense que le trading est certainement une opportunité à saisir en ce moment. Donc, songez-y, mais je vous dis, il n'y a, a pas 36 manières de gagner bien sa vie en trading si vous n'avez pas vous-même un bon capital à mettre, à mettre dans le trading. Et même si c'était votre agent, si vous avez un gros capital, eh bien, il ne faut pas faire n'importe n'importe quoi, donc il faut suivre les étapes que je vous ai dit, donc petit à petit euh, augmenter euh, enfin montrer que vous avez une courbe régulière de gains et pour ça il faut suivre une bonne formation donc euh, c'est mon conseil du jour n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'appréciez, mettez un pouce euh, vers le haut si vous êtes intéressé par euh, mes vidéos et par mes formations ben, vous savez euh, euh, où me trouver et euh, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir.